Ben ils sont où Ils sont où Ben non. Ils sont pas là. Ben non. Je les vois pas. Et ils sont passés où C'est grand ici. Oh là là, encore une chambre. Ben non. Ben non, ils sont pas là. Waouh, c'est grand. C'est pas possible. Cherchait. pas bien loin. Bonjour, monsieur Roussel, euh, gérant de l'Auberge de la Brouillère. Bonjour, monsieur Roussel. Bonjour, madame Roussel. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ah, madame Roussel, euh, gérante également de l'Auberge de la Brouillère. D'accord. Euh, et moi-même, je suis Emmanuel Trigaro, je suis la formatrice chargée de la formation du jour à l'Auberge de la Brouillère euh, concernant l'e-commerce et les outils pour communiquer sur le web. Donc nous avons travaillé ensemble, de concert, surtout avec euh, Madame Roussel et euh, nous avons essayé de, de voir comment euh, améliorer la communication que vous aviez par rapport à l'auberge euh, pour euh, mieux communiquer avec euh, vos clients sur le web. Tout à fait. Merci. Vous avez peut-être repris quelques... Donc on a repris, donc assisté aussi en même temps. Donc on a, on a surtout voulu nous faire cette euh, formation afin de de connaître un peu mieux les, les outils modernes de communication qui sont, que sont les réseaux sociaux maintenant et qui sont indispensables maintenant pour pouvoir euh, développer notre chiffre d'affaires et se faire connaître euh, plus, encore plus sur les réseaux sociaux. Donc euh, c'était pour nous un petit peu vague et... S'amusant, on a appris euh, beaucoup de choses et maintenant on n'est pas des as mais on connaît, on connaît les réseaux sociaux. C'est vrai, tout à fait, nous avons beaucoup travaillé ensemble euh, sur euh, comment euh, les utiliser, comment euh, s'outiller également avec euh, le, les téléphones par exemple ou des euh, outils annexes de perche à selfie et autres. Euh, et euh, nous avons essayé de voir un peu plus en détail euh, où étaient les clients, comment euh, les trouver et comment communiquer avec. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'était déjà, c'était surtout le but de cette formation. Mais vrai, nous, ce n'était pas contre notre tasse de thé. Et maintenant, Aurore, en charge de communication, peut vous en parler plus que, plus que nous, étant donné que c'est elle qui est plus à même de communiquer sur tous ses réseaux. Ah oui, c'est vrai, c'est Aurore que j'ai aperçu tout à l'heure. D'ailleurs, nous pouvons peut-être lui poser la question en direct. Aurore, vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît Merci! Alors, Donc, ben, comme vous avez dû comprendre, je suis au <rire> Donc, jusqu'à présent, c'est vrai que j'étais la seule à utiliser les, les réseaux sociaux. Euh, là, on va développer euh, notre présence sur le web parce que j'ai eu euh, quelques petites euh, oui, astuces, supplémentaires. astuces supplémentaires. Voilà. Du coup, vous allez nous retrouver partout. Partout, <rire> partout. c'est vrai! J'ai vu ça ensemble, on a vu euh, surtout avec Madame Roussel ouais. au départ, qui a euh, fait la formation euh, de base, mais qui maintenant comprendra mieux également votre travail, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, voilà. Donc maintenant, bah, n'hésitez pas à nous suivre, hein, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. On est partout, partout Retrouvez-nous ouais. ouais. Merci en tout cas de votre, euh, de votre accueil, c'était euh, charmant, C'était euh, en plus nous avons euh, mangé ensemble le midi euh, sur place à l'auberge, c'est excellent, je vous recommande. Et merci ah. pour cette formation qui a été très enrichissante. Merci beaucoup, voilà. Madame Roussel. Merci à vous pour votre oui. euh, professionnalisme. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup apprécié euh, ces, ces trois jours de formation. Dans la bonne temps. humeur. Oui. c'était euh, excellent. Nous avons beaucoup pris et beaucoup travaillé aussi. Voilà. C'était hum. excellent. Merci encore, merci Aurélien, pour <rire> votre présence parmi nous pour ce témoignage et donc euh, je vous dis à très bientôt pour euh, améliorer peut-être autre chose, je ne sais pas. Enfin et possible. nous on vous dit à euh, très bientôt à tous euh, sur tous les réseaux sociaux. Exactement et, <rire> et nous nous retrouvons sur Youtube de toute façon et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur euh, la petite cloche en dessous pour euh, me retrouver si vous voulez en savoir plus sur euh, ce que je peux vous proposer sur les réseaux sociaux. à bientôt, au revoir